Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un brownie au chocolat pour 6 personnes. Nous aurons besoin de 250 g de chocolat noir, 3 œufs, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 60 g de farine, 60 g de noix, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel. Faire fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole à feu moyen. Casser les œufs, ajouter le sucre, bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez la farine, le sel, le sucre vanille et mélangez à nouveau. Versez le chocolat, ajoutez les noix et mélangez. Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Le brownie est prêt, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt.